Salut les amis, aujourd'hui je vais vous montrer un petit peu euh, comment on fait pour, euh, pour jouer du saxophone c'est à dire dans quel sens on s'y prend et puis patati patata et toutes les pièces qu'il y a besoin Donc, alors on a besoin d'un saxophone, <rire> on a besoin d'un bec, alors là c'est un bec métal hein. Euh, il peut être en ébonite, et ils peuvent avoir toutes les formes possibles à l'intérieur. Alors, à l'intérieur, il y a une chambre, c'est une cavité, et puis, alors là, il y a la table, et il y a une pente. Voilà, grosso modo, là, hein, c'est courbé, et alors, ça, c'est bon, des graduations. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bon, euh, alors ça, ça va vous, ça va vous permettre d'avoir euh, un, un son, une émission de son qui sera alors soit euh, vraiment tchak, euh, vraiment. Alors là, c'est ça, un bec fermé, c'est-à-dire que vous allez avoir un débit d'air euh, pas possible. Il va vous falloir une hanche. Alors, plus le bec est fermé, plus l'anche elle va être forte pour arriver à jouer avec ce qu'on appelle dans le jardin une planche, hein, c'est-à-dire euh, 4 quatre et euh, demi, cinq, enfin euh, bon là, euh, hein, on commence à aller euh, vraiment sur, sur la planche euh, en bois dur. Donc, vous montez ça, vous mettez planche et vous avez besoin d'une ligature. La ligature, alors celle-là elle est en cuir. Les ligatures sont généralement en métal, il y en a des centaines de sortes, euh, plus ou moins génial, euh, ça sera vraiment à vous de, de, de, de sélectionner. Bon, ça c'est pour l'exemple, c'est pas du tout ça que je me sers, euh, mais bon, voilà, c'est pour l'exemple. Alors, on monte, alors on fait très attention, hein, c'est délicat, pour pas flinguer, pour pas flinguer son hanche, donc, on, on, on, on met l'anche et ensuite, on, on fait le réglage. Là, c'est bon, pas du tout prévu, mais bon, c'est pour l'exemple. Hein. Et donc, pour que l'anche soit bien montée, je vous montre. Je me mets sur le côté pour euh, voilà, pour avoir un fond blanc. l'anche, vous appuyez ici délicatement avec le, avec le pouce. Et il faut qu'elle soit. Alors là, vous allez régler, hein, tirer, pousser, euh, machin. Bon, qu'elle soit bien dans l'alignement. Euh, bien dans l'alignement. Et, euh, et donc, il faut que ce soit ici, le, le, le, le bout là. Il faut qu'il soit euh, carrément à fleur avec le bec fleur c'est assez important parce que euh, si l'ange dépasse trop ça va être un peu compliqué pour un être le son surtout si vous jouez avec une planche sur un bec fermé c'est ça, ça va être l'horreur et euh, vous n'allez pas y arriver ça va vous décourager vous allez arrêter le saxophone et vous allez jouer de l'accordéon alors euh, quand même hein. ouais, c'est trop dangereux alors euh, donc voilà, on en est là. Alors, il y a ça. On dit que c'est fait, c'est bien. Il est réglé. C'est assez limité. Je le pose. Et il vous faut ensuite... Alors, euh, soit un harnais, soit un cordon. Euh, il vous faut quelque chose pour accrocher le saxon. Parce que... Euh, parce que le saxo, il fait 6 kg 3. C'est un ténor. Euh, 6 kg 3, kilos, ça fait un petit peu de poids. Et étant donné qu'on doit absolument pas le tenir avec les doigts, avec les mains, on doit absolument pas le tenir, il tient ici. C'est que ça qui tient le saxo. D'accord Donc je mets, alors moi je vous dis c'est un harnais, il est sur mesure, il est en cuir, il a un machin, c'est un truc. Ça bouge, ça bouge de partout, il est absolument sublimissime. Mais bon, je me, suis, je me le suis fait faire par un bourrelier en cuir, c'est-à-dire le mec, qui fait plutôt des harnais de chevaux. Donc je me suis dit peut-être que lui va faire quelque chose de solide. Bon. Donc, vous prenez délicatement votre saxo de 6 ,3 kg, et vous l'accrochez il est accroché vous avez alors pour l'exemple hein, je vous ai montré sur un autre truc mais bon voilà vous avez fait tout ça hein. le bec est posé machin donc vous avez euh, vous avez ici le bocal bon allez. C'est un assemblage très très précis, c'est toujours galère. C'est pour ça que je ne bon, je, je voulais pas faire ça, mais bon, voilà. Le bocal, ça s'appelle un bocal, ça, pour la forme d'un bocal, mais c'est un bocal. Voilà. Le corps. Le pavillon. Alors, vous avez remarqué, le pavillon, il est noir, et le pavillon noir, c'est les pirates voilà ouais c'est pour ça que je voulais pas, je voulais pas le faire bon, euh, voilà. donc réglage bon alors alors là après ça sera à vous vous régler ça par rapport à votre propre convenance hein, c'est à dire que bon, moi j'ai des repères mais, euh, bah vous, ferez votre les hein. vôtres. Je le mets dans un certain alignement. Ensuite, donc, voilà, vous avez... Alors, voilà ce que je disais. Hein. On ne le tient pas, le sasso. Hein. Jamais, jamais. On, on le tient que... Alors, on le tient comme ça. Regardez. Voilà. Je vous montre de l'autre côté. Voilà, on le tient délicatement. Le pouce, hein, voilà, voilà. c'est voilà. comme ça qu'on tient un saxon. C'est uniquement, et ça c'est pour, le... pour le transporter, pour le balader et tout ça. Parce que là, vous ne l'abîmez pas, vous ne tordez rien, alors vous ne le serrez pas comme un, bar... un bourrin. Hein. Et... Ouais, c'est tout, voilà. Le saxon, ça tient comme ça. Donc, on le raccroche. Et alors, derrière, là, ici. Il y a ce qu'il faut pour mettre les doigts. Et ici, on va commander la clé d'octave. Donc, ici, vous voyez les clés. Tac, tac, tac. Et tac. Ici, tac, tac, tac. Voilà. Il n'y a rien d'autre. Alors, après, il y a des clés intermédiaires, bien sûr, mais bon, là, dans un premier temps, voilà. Et là, bon, quand on a tout bouché, comme ça, quand toutes les clés sont appuyées, on a un Do. Je vais vous faire un Do. Voilà, ça, c'est un Do. Très, très bref, bref. Très... mais on va le faire moins bref. Alors, je vais essayer de me mettre de façon à ce que vous voyez. Et je vais faire arrêt, mi, fa, sol, la, si, do. Je vais monter la gamme et vous allez voir qu'arrivé en haut, il va y avoir un truc qui s'appelle une fourchette. Ah. Vous voyez la fourchette? Le si. Et le do médium. C'est pas plus compliqué que ça. Alors après, quand on veut passer à l'octave, c'est les deux doigts face à la si do. On mi face à la si do. On appuie sur la la, la, la, la clé derrière. Donc on fait si do. Ch'tite clé, mais en même temps qu'on fait stick clé, on rappuie sur tout. Et on revient au ré qui là, du coup, est à l'octave. Bum, <laughs> bémol, c'est là. Alors, tout est tout tout tout est est fermé. Et alors, bien sûr, on n'appuie pas sur la clé d'octave derrière. Sinon, ça fout le souk. Alors, le si bémol, si, le si, c'est la celle-là, et le do dièse. Alors, attention, ça, c'est une clé de dièse. C'est-à-dire que le do vous le faites ici, et là, c'est le dièse. Alors, on va partir du bas. et dit tu le mec là À t'en donné qu'il siffle, je vais modifier l'emplacement de la ligature. que ça peut venir de ça alors avant il faisait ça mais c'est parce qu'il était complètement déréglé mais maintenant il a été réglé mais alors pile poil donc si ça le fait encore et ça fait pas tout le temps si ça le fait encore c'est une question de position de la ligature voire de l'anche qui est trop fatigué mere <laughs> nahi De la façon dont on veut. Bon, ça, ça va être après avec l'anche, sa personnalité, sa capacité pulmonaire, c'est quand même assez important. Euh, mais ça, ça se développe. Hein. Si vous commencez jeune, ça se développe. Si vous êtes déjà adulte, c'est pas non plus vraiment un souci. Euh, on a quand même la capacité. Hein. Euh, maintenant, c'est si pour, si pour faire des prouesses et tout ça, bon, peut-être que. Hein, faut arrêter les 20 clubs par jour mais bon raisonnablement si on choisit bien le, le la, la bonne ouverture de bec et l'anche qui va avec à savoir que plus votre bec est ouvert moi celui là c'est un 9. un bec autolink numéro 9 euh, et l'anche euh, c'est une ange de 2,5 pourquoi pas parce que justement je vous, ai, je, vous, je vous disais, l'ouverture là, elle, elle est très grande, et avec l'ange qui arrive là comme ça, vous voyez, une, une ouverture, bon, ça c'est schématique, mais, mais ça, quand vous avez, du, du, quand, quand, quand vous avez une, une grosse ouverture comme ça, il y a une grande chambre à l'intérieur, il y a une grosse cavité, donc ça fait une résonance, bon, en plus... Le système de ligature que j'ai, moi c'est c'est une ligature, là, vous voyez, une, une énorme barre de résonance, là. Euh, voilà, ça les tons et tout ça, c'est énorme. Mais ça, ça participe de la résonance. Hein. Euh, c'est pour ça que quand, quand, quand, quand, quand, quand j'émets un son, et plus le son est grave, plus je rentre tout, tout le monde euh, rentre en, en, en résonance. Hein, le saxo et tout ça. Alors, euh, je ne veux pas dire de bêtises, donc euh, je dirais dirai rien, mais le, le, le, c'est un trapèze, hein, c'est un, un cône, et ce cône, euh, il a une longueur, et il est tordu, mais c'est tordu, c'est pour, pour la façon dont on joue, imaginez euh, s'il était tout droit, parce que qu'il serait tordu dans n'importe quel sens, ça ne change rien, ce qu'il faut c'est la longueur et le rapport, euh, ouverture du pavillon, et, euh, et l'ouverture du, du bocal à, à, à l'entrée. Hein. Euh, le bec, lui, sert euh, à rentrer dans la finesse. Hein. C'est pour ça qu'on dit que c'est l'âme du saxophone. Le, le bec et l'anche, cette partie-là, c'est l'âme du saxophone. C'est vraiment que, là que tout se passe. L'émission du son. Par exemple, je vais vous faire un exemple euh, y a un, un, euh, à la John Coltrane. La John Coltrane jouait avec un, un, un mec. Euh, plus fermé que ça, je crois qu'ils jouait avec du 6, voire du 7, je ne suis pas sûr, euh, Autoline aussi, c'était le même, de toute façon, à cette époque-là, tous les gars, Coleman Hawkins, euh, euh, Ben Webster, enfin, euh, tous, tous, tous je, je, ça ne sert à rien, je vous les cite, mais ils jouaient avec des becs d'ouverture de, euh, de, 6, cest à qu'ils avaient une émission et tout ça, donc, voilà. mais Ben Webster, ben, il jouait avec un plus ouvert, et lui, il jouait dans l'amplitude et il faisait ce qui s'appelle des attaques soufflées. C'est-à-dire qu'il ne mettait pas un coup de langue pour faire une note euh, dure, quoi, avec une attaque sèche, contrairement à Coltrane, c'est pour ça que je voulais parler de Coltrane. Euh, Coltrane faisait une attaque très dure. Juste un petit exemple. Voilà. Allez, c ça. Hein, ça, ça cartonne, hein, ça, ça cisaille par contre le vieux Ben lui radicalement à l'opposé il faisait des attaques soufflées il ne mettait pas coup de langue avec le bout de la langue qui tapait sur l'anche j'ai oublié de vous dire Il n'y a que les dents hein, qui sont là. La bouche qui se, qui se met autour, c'est juste pour faire euh, le joint. Hein. C'est le joint torique. Et alors, bon. Ben Wolster, lui, il ne tapait pas avec le bout de la langue, il tapait avec l'arrière de la langue. Et il ne tapait pas avec l'arrière de la langue, il effleurait avec l'arrière de la langue l'anche cette hanche donc il y a juste un, un démarrage et ensuite profitant de la grande ouverture de du, du bec et la faiblesse de l'anche il envoyait du modulo et euh, et c'est là que sont nés les premiers crooners au saxo euh, les mecs euh, Uh, uh, uh, uh, uh. C'est la même note, je, je, vous, je vous le refais, alors je vais exagérer bien entendu pour l'exemple. C'était une initiation, hein. c'était une présentation et tout ça. Si, euh, si vous, si, si, si vous voulez, euh, si vous voulez que je sois plus précis, que je sois sur, sur, sur un truc bien particulier, j'en sais rien, euh, l'anche, machin, le, le doigté, éventuellement les, les, les, les façons. Bon, mettez-moi ça en commentaire euh, et je verrai. Parce que parce que bon, voilà, j'ai fait, fait un, un, un tuto, je ne sais pas comment ça s'appelle ça, un, un tuto, un cours. Mais euh, bon, c'est voilà, juste, juste un petit truc comme ça, bah, pour qu'on fasse un petit peu connaissance et tout ça. Mais en, en réalité, moi, euh, ce qui m'intéresse, c'est plutôt de jouer. Donc, si, si, vous, si vous visitez sur mon site, euh, sur la sur la. Sur, la, sur ma, ma chaîne YouTube, en fait, il euh, y a plus d'une centaine de vidéos que j'ai fait avec, avec euh, des, des, des musiciens, sans musiciens, euh, tout seul, euh, euh, tout seul en studio, avec euh, toutes les conditions. Enfin, euh, bon, j ai, j ai... Et alors, c'est plutôt ça moi, qui m'intéresse, hein, c'est de jouer. Maintenant, je vous dis, si jamais vous avez besoin de savoir, bon, je vais vous donner juste un truc le saxo, celui-là, c'est un ténor Selmer c'est un super action 2 euh, et donc je l'ai acheté tout neuf en 1993 27 ans le pépère et alors euh, il n'a pas pris une ride hein. c'est pas comme moi voilà bon bah écoutez moi je vous fais les gros bisous et je vais vous faire un si bémol bon. Bon ben, monsieur le... Allez, ciao